السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ تلميذ العزاء المستواجد المشترك العلمي إذن سوف نطرق إلى تتم مدية للدرس الخاص بعلم البيئة وخصوص بالذكر شاب 1 الفصل الأول سخطي إيكولوجيك خرجة بيئة إذن هناك عدة مقاطع تشكيل هذا الفصل الأول سوختي إيكولوجيك ولكن قبل كل شيء يجب علينا أن نتذكر المكتسبات السابقة وخصوصا المستوى الأولى إعدادية إذن في البداية إذن في هذا الفيديو سوف نقدم لكم مقدمة للسوختي هذا الفصل الأول سوختي إيكولوجيك وكذلك سوف نتذكر المكتسبات السابقة خصوصا المستوى الأول إعدادي. في بس نتك نتذكر هذه المعلومات والمكتسبات السابقة. بشكلنا. الربط ما بين هادك شيليداز ما بين ما بين الشيء اللي غادي نتعرف عليها حالي alors on va commencer par se rappeler des acquis du collège pour compétences qu'on a déjà vues et des connaissances qu'on a déjà vues pendant les années, pendant la première année du collège. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Comment distinguer les êtres vivants avec le non-vivant et la relation entre le vivant et le non-vivant et les matériels et le matériel nécessaire à la sortie. Alors, on va commencer par euh, par la distinction entre le non-vivant et le vivant et le non-vivant. Alors l'environnement correspond au monde qui nous entoure. Il comprend le vivant et le non-vivant. Les êtres vivants, c'est-à-dire tous les êtres vivants, naissent, vivent plus ou moins longtemps et meurent. Mais le non-vivant ne peut pas se reproduire. Il comprend des composantes minérales, des éléments issus du vivant et des productions humaines. Et voilà, le cas vivant تقصد بالذكر هذاك الهواء تقصد بالذكر هذاك الماء وكذلك التضاريس اذا كل دن كائن حي هو الذي ينمو اما الاخر لا يمكنهم التكاثر تسمو لونه فيفو من بينهم كما قلنا الهواء les êtres vivants établissent également des relations avec le monde minéral. Ils boivent de l'eau, respirent l'air qui les entoure, utilisent le sol ou des rochers comme support pour se fixer ou comme point d'appui pour se déplacer. Le vivant et le non-vivant. Le, le monde minéral. Comme l'exemple de l'eau, comme l'exemple de l'air, comme l'exemple du, du, du sol. Et là, euh, le non vivant. Les, les, les êtres vivants et le non vivant. Alors, les êtres vivants boivent de l'eau, respirent de l'air. Respire l'air qui les entoure, utilise le sol ou des roches comme support pour se fixer ou comme point d'appui pour se déplacer. Et donc, êtres vivants à l'exception des végétaux, se nourrissent au dépend de d'autres êtres vivants. Et donc, je... a un Et tous les êtres vivants, à l'exception des végétaux, se nourrissent au dépens d'autres êtres vivants. Alors, quel est le matériel nécessaire à la sortie Je parle ici de la sortie écologique. Quel est donc le matériel nécessaire à la sortie Alors, il y a support individuel. D'accord Il y a un ports individuels. Il y a aussi ses ports collectifs. Pour le support individuel, chaque élève ou chaque étudiant doit avoir une tenue appropriée, carnet de notes, stylo, crayon, étiquettes autocollantes, sac en plastique de petits filets insectes. Pour le groupe support collectif, doit avoir, doit avoir boussole, carte topographique, loupe à main, bocaux, produits conservateurs, alcool et formol sous forme de médicaments, appareils euh, photographiques, usumelles, c'est possible. Alors, je m'interroge. C'est-à-dire, je pose des questions que je vais traiter, bien sûr pendant ce premier chapitre sortie écologique nous allons sortie écologique une forêt, une mer, une vallée un estuaire, sont des milieux naturels une forêt, une mer, une vallée, une estuaire sont des milieux naturels. Elles abritent différentes espèces animales et végétales adaptées au milieu. et donc il que a la diversité des milieux naturels engendre une diversité des espèces végétales et animales car chaque milieu a des ou a ses espèces propres. Donc, tous les mouquins ou tous les mecs ont une nommée chaleur des nabats et des nommées chaleur des nommages qui sont donc, à tout milieu particulier correspond un peuplement précis Dans le monde, dans une forêt, comme une vallée, une mer, un estuaire, Tout le monde, était, il y a un peuplement propre à lui Dans le cas de peuplement, il y a un peu d'abattie ou un peu d'échoir النباتي وتناول الحيواني الموجود في كل موقع من المواقع الطبيعية وكل مكان من الأماكن الطبيعية وكل و... كل من أوساط الطبيعية، وسط من وسائل الطبيعية. إذن ولكن تطرح سؤال أو أسئلة كيف sont les méthodes ما هي الوسائل؟ نكتشفها في الفصل 1 كيف sont les méthodes دي des milieux ناتوريل et comment exploiter les résultats obtenus par cette étude Quelles -ce sont les méthodes Mais il que les les... les... les Les qui et dans ces Dans ces les ولكن هناك واحد من ميطود في الوطن لأخص الوضع التدارت لكي نحاول نتكشف المواقع والمواقع الطبيعية وكذلك الأماكن الطبيعية والغطاء النباتي والتنوع الحيواني موجود في كل منطقة من المناطق et comment exploiter les résultats obtenus par cette étude Comment lier les données des milieux naturels étudiés pour déduire une définition préliminaire de l'écosystème Alors, comment lier les données des milieux naturels Comment lier les données des milieux naturels اللي زرناها خرج البيئية كيفاش ربطوها مع اليكو مع الواسط البيئي لكل من الغداء النباتي والحيواني الموجود داخل هذك المواقع التستراتيجي داخل مواقع طبيعية المتوفرة إذا ممكن ديروا خرجها إلى الغابة من فوق ممكن ديروا خرجها إلى البحر ويدمر ممكن ديروا خرجها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 ما هي الوسائل اللي تنرصوها في هذاك الموقع البيئي وكما اكسبلواتيف كيف يمكن لنا استغلال هذيك المعطيات والنتائج من خلال هذيك الدراسه اللي قمنا بها في الغابة وكذلك قمنا بها في الوادي وقمنا فيها في البحر وقمنا فيها في في المصب ديال النهر حيث الخرجات et comment lier les données des un peu Comment lier les données du milieu naturel étudié pour déduire une définition préliminaire de l'écosystème Écosystème. Écosystème. Alors, écosystème, voici la définition. Unité écologique de base formée par le milieu, ça veut dire biotope, et les organismes qui y vivent, ça veut dire biosynose. Biosynose, ça veut dire les organismes qui vivent dans, une, dans un milieu naturel, ça veut dire biotope. Alors, le milieu naturel s'appelait biotope, et les, les organismes qui y vivent, euh, ça, euh, ça s'appelle euh, biosynos. Comme l'exemple de la montagne, de la forêt, sont des écosystèmes. Il y a aussi euh, une vallée, une mer, un sueur. Voilà. Mais il se m'appelle l'oral à l'arabe, dame le